Bienvenue sur la chaîne quoi j'espère que vous allez bien. Ici vous êtes c'est le coiffeur coloriste. Vous êtes quelqu'un de très passionné qui sait vraiment ce qu'il veut faire et quand il le fait, il le fait à fond. Grande expérience dans la coloration, j'ai commencé par des concours, Presque que plus de 15 ans de compétition, j'ai de France de coloration, j'ai travaillé pour Wella professionnel, sans un petit peu tout le bon savoir-faire sur sa vie d'avant après vous voyez vraiment. Techniques, des cheveux, dans quel état ils arrivent et dans quel état je les fais revenir en vie. Des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me suivre régulièrement, ça fait vachement plaisir. mettez des commentaires sur chaque vidéo et je vous dis à très vite